Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de jouer à GTA RP et tu sais pas comment. Eh ben, grâce à ce tuto, tu vas tout comprendre et tu vas voir que c'est super facile. Donc, dans ce tuto, je vais te montrer pas à pas tout ce que tu dois faire et je vais également te montrer comment choisir un bon serveur parce que ça, c'est important. Évidemment, je t'invite à liker et surtout à t'abonner, c'est gratuit et ça me soutient beaucoup et tu vas voir que le tuto il est de qualité. Pour jouer à GTRP, la première chose, il va te falloir GTA V. Ça, ça paraît logique. Donc GTA V, ça marche que tu l'aies pris sur Epic Game. Ou sur le Steam. C'est pareil. Tout ce qu'il te faut, c'est GTA 5. Si tu n'as pas encore GTA V, je te mets un petit lien dans la description pour le choper moins cher. Tu vas voir que sur Instant Gaming, ben voilà, tu vas l'avoir beaucoup moins cher. Et ça, ça sera grâce à Lulu. Donc là, moi, tu vois que je suis en train d'installer GTA V sur l'Epic Game. Ensuite, la seconde étape, il va falloir installer 5M. C'est ça qui va te permettre de jouer à GTA RP. Donc, pour installer 5M, eh ben, je te mets le lien en description. Il est là, 5M.net. Tu vas tout simplement... Télécharger le client. Donc, voilà, on accepte les conditions. On enregistre le fichier. Ensuite, on clique ici sur le fichier. Et c'est parti du coup pour l'installation de 5M. Maintenant que vous avez téléchargé GTA 5, que vous avez téléchargé 5M, il va falloir que vous ayez Steam. Steam, c'est obligatoire. Donc, tu as Steam et sur Steam, tu vas devoir aller télécharger un petit fichier. C'est très important. Tu vas aller dans ta bibliothèque, voilà. Et là, tu vas taper « Source SDK bah, ». Tu vois, je suis dessus. « Source SDK base 2007 » et tu vas devoir le télécharger. Alors, ça se peut que tu n'aies pas besoin de le télécharger. Mais si tu vois que ça bug, c'est qu'il faut que tu télécharges « Source SDK base 2007 ». Prends bien le « Base 2007 ». C'est très important. Juste pour info, nous, on a un serveur GTA RP qui est « Whitelist ». Si tu ne sais pas ce que c'est « Whitelist », je vais t'expliquer juste après. Tu trouveras dans la description… Le lien du Discord et je te montre notre serveur. Notre serveur, c'est Classics RP qui va ouvrir juste avant les vacances de Noël. Donc voilà, maintenant, tu es au courant. Maintenant que tu as installé tout ça, ben félicitations, tu peux déjà jouer à GTA RP. Là, tu te dis, bon bah, bah, montre-nous, Luthor. Mais je suis là pour ça, t'inquiète pas, je vais te montrer. Sur ton bureau, tu vas lancer 5M. La première chose que je vais te conseiller de faire, c'est d'aller ici dans Setting. et déjà... De désactiver la musique de fond parce qu'elle est très très relou. Ensuite, là, eh bien, bien sûr, on va passer en français. Et là, bah, tout va devenir beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait ça, on peut revenir en arrière. Ensuite, on va cliquer sur jouer. Et là, on va avoir tous les serveurs GTA RP qui vont apparaître. Ici, dans filtre, tu peux mettre en français comme moi. Voilà que les serveurs français qui apparaissent. Les serveurs GTRP, il en existe deux grandes catégories. La première, c'est les whitelist. Là, en fait, tu vas devoir passer un entretien pour vérifier bah déjà souvent que tu es adulte et puis que tu sais faire du RP, ensuite tu pourras aller sur ce serveur une fois que tu seras validé. Donc en gros, c'est des serveurs qui sont très selects, mais au moins bah la qualité, elle est présente. Et tu as des serveurs non-whitelist, donc free access, où là tu peux y aller librement. Le problème, c'est que forcément si tu peux y aller librement, il y a n'importe qui qui y va, et il y a notamment plein de mecs qui y vont pas pour faire des RP, mais juste pour faire chier les autres. Donc, si tu veux faire du RP, du Serious RP, donc vraiment jouer avec du vrai RP, prends un whitelist, c'est obligatoire. Je te rappelle que classique, c'est dans la description. Donc là, tu as tous les serveurs. Tu peux également les trier par nombre de joueurs. Voilà, donc tu as du plus complet jusqu'au moins complet. Ensuite, tu vois que là, ce serveur Baylife, bah ça, ça doit être un whitelist puisque tu as le Discord. Si on clique dessus, on ne pourra pas se connecter. Voilà, tu vois qu'il faut être validé. Donc C'est ce que je t'ai expliqué sur le Discord. Mais tu as des free access, comme par exemple celui-là. Après, tu peux très bien taper free access. Et là, ça va te mettre seulement tous les free access, Révolution RP, San City, etc. Et quand tu cliques dessus, eh ben, tu vas directement être envoyé sur le jeu. Chose très importante avant de te lancer sur un serveur, c'est que tu dois absolument changer ton nom sur Steam. Parce que ton nom qui apparaît ici, c'est le nom qui va apparaître sur ton personnage sur le serveur. Donc, c'est obligatoire. Tu vas sur « Modifier le profil ». Et là, tu vas mettre le nom que tu veux utiliser sur le serveur Jack Blake. Pourquoi pas Et ensuite, tu enregistres. Et voilà, je suis donc déjà sur un serveur GTRP. Tu vois que c'est très simple finalement de jouer à GTRP. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à t'abonner et à liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. On y répondra. Je te rappelle que le serveur Classics RP, c'est un whitelist 18+. Donc, il faut passer un entretien sur le Discord en description. Et que c'est un 18+, il faut être majeur ou tout du moins avoir au moins une voix de majeur. Donc, si tu as 16-17 ans, ça peut passer. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs